Oui, oui, oui, on est dans un joli décor. Hein. Je suis allé en plein air, je suis à Prague, les amis, en direct de mes vacances. Et j'ai remarqué comme un petit enfoiré que j'ai mal calibré mon calendrier de vidéo. Donc, il euh, n'y avait rien qui était prévu de sortir avant peut-être plusieurs jours. Donc, je me suis dit que d'une, ça vous plairait de voir ma salle tronche Dites-moi pas non dans les commentaires, sinon je vous défonce. Et de deux, ça fait un moment que je n'avais pas répondu à vos questions. Et comme tout beau youtubeur escroc qui se respecte, et ben faire une FAQ, c'est aussi la possibilité d'avoir un petit contenu facile et gratuit. Donc, me voici. Nous avons hum, à peu près 14 questions, 14-15 questions. et même une petite partie Radio Street. Nous sommes dans Prague. C'est sur le petit îlot dans le centre, sur les bords du fleuve euh, Vlativa, pour ceux qui, qui connaissent. Hein. C'est une très très belle destination. Si vous avez besoin de, de plans dans cette ville, n'hésitez pas. Et pour ma part, bah écoutez, on va démarrer. J'ai des questions, c'est parti. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec madame Et est-ce que cela impacte ton rythme de vie vous avez dit, il y a un mois et demi que ça y est, maintenant, je vivais avec madame pour la première fois. C'est la première fois que je vis avec une femme, tu vois. Et franchement, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Je suis très content, très heureux. J'avais un petit peu d'appréhension parce que, d'une, c'est une découverte, tu vois. D'être avec la personne que tu aimes, tu vois, au jour le jour, ça est forcément différent de quand tu la vois de temps en temps. Mais pour ma part, on se complète plutôt bien chacun fait des efforts et globalement ça va au niveau de l'impact sur ma vie et le professionnel bah, maintenant j'ai mon studio donc c'est cool d'avoir son studio une pièce qui est dédiée avant frère mon on il était à côté de mon lit tu vois je dormais je me branlais puis après j'allais sur le pc qui était juste à côté en me levant c'était quand même tu vois pas ouf en termes de séparation vie privée vie pro alors que là tu vois j'ai au moins un espace qui est dédié donc c'est assez cool pour les streams, bon, la ch notre chambre, la chambre nuptiale est juste à côté, donc j'évite de trop gueuler. Mais sinon, ça se passe euh, franchement plutôt bien et ce déménagement euh, a été euh, grave cool. Après, pour les potes, etc., forcément, tu fais attention, tu rentres peut-être moins tard, tu sors peut-être un peu moins parce que tu as aussi une vie de couple à assumer. Mais c'est un ensemble de choses qui, pour l'instant, bah, me rendent plutôt heureux. Vous avez une personne qui est comblée devant vous avec un... <rire> un grand sourire à quand le tour du monde des stades avec Joël Alors si j'ai pris cette question je vais y répondre très très vite C'est pour vous dire qu'on avait un projet Qu'on a pris, hein, c'est un concept qu'on a pris D'un youtubeur anglais qui s'appelait Mini Minter C'était celui de faire tous les stades de Ligue 1 en 24 heures Alors forcément c'était avant le confinement Et le confinement a un peu euh, cassé le truc On avait un partenaire etc pour pouvoir le faire euh, On allait alterner entre euh, Petit vannes. Donc avec un conducteur qui allait lui conduire et train. En plus on avait réussi à split les choses pour pouvoir le faire en 24 heures parce que tu doutes bien que d'aller entre Brest à Nice euh, à 24 heures, bah tu passes du chaud au froid mais tu passes surtout, tu vois, de plus de 1000 bornes entre les deux. Donc euh, c'était un petit peu galère. On avait pris un chemin spécial pour pouvoir split et réussir euh, la vidéo. Donc malheureusement ça ne se fera pas. Euh, en plus, le fait de ce split, ça nous permettait de nous arranger. Hein. Moi, je me voyais pas aller faire une photo devant Geoffroy Guichard, personnellement. Pas que je respecte pas mes amis Stéphanois, mais bon, la racaille verte, loin de moi. <rire> C'est bon, je vanne, je vanne. Dites dans les commentaires ce que vous en aurez pensé, mais je pense que peut-être à un moment, on essaiera de, de le ramener si je vois que ça vous intéresse. Comment s'est passée ta séparation avec le stream Quelle impression ça t'a donné au final par rapport à ton expérience gagnée, etc. Bah, c'était une très belle expérience, j'ai passé deux ans chez le stream j'ai fait Zaccord au Libre euh, plus de 70 épisodes, euh, j'ai eu des invités très très lourds hein. j'ai eu Chechounet, Mehdi Maizi, j'ai eu Bob Lennon, Gotha Zerator, enfin bref, c'était je vais pas à faire du name dropping jusqu'à demain matin mais j'étais quand même très satisfait je trouve que Zaccord au Libre c'est une émission euh, qui est implantée dans le Twitch FR tout le monde la connaît, même si maintenant ça fait quelques mois que je l'ai pas fait malheureusement, ça va revenir globalement, euh, ma séparation s'est bien passée dans le sens où je la veux pas, euh, c'est à cause du coronavirus et du confinement, Zach venait de repasser en live. Donc je devais le faire euh, dorénavant le, le lundi soir, sachant que c'était une émission qui était enregistrée. Donc moi je l'enregistrais, elle était diffusée deux jours plus tard. Et, elle venait de repasser en live, je crois, le lundi avant qu'on confine, tu vois. Donc euh, niveau timing, je suis le prince. Hein. Si tu m'avais dit le jour où j'avais quitté Webedia après mon émission en live que c'était la dernière, franchement je t'y aurais pas cru, la vie ça va très vite. Du coup je l'ai pas trop mal pris parce que cette séparation était pour des raisons économiques. Webedia euh, a perdu euh, plusieurs millions, voire des dizaines de millions euh, euh, d'euros de chiffre d'affaires à cause. Euh, du Covid et de ses conséquences. donc Du coup, forcément, euh, tu as des plans de réduction de coûts, tu as des plans euh, d'économie, de, euh, tout ça. Et forcément, les premiers qui vont sauter, ça va être les contractuels comme moi. Au niveau des regrets, je dirais que je regrette de ne pas avoir été mieux intégré. Je pense que j'aurais pu faire plus d'émissions là-bas, plus de choses. Après, je n'ai pas proposé nécessairement, mais je me voyais bien apparaître ailleurs. Ça ne s'est pas fait. Mais globalement, je vis assez bien la séparation. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, je retournerai là-bas, même si pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre au goût du jour des belles expressions t'avais mangé quoi avant qu'on aille en Corée du Sud s'il te plaît car on avait moyennement aimé plutôt Rudy Garcia ou Genesio alors merci Joël frérot j'avais déjà raconté je crois, cette anecdote de Radio Street mais euh, disons que premier voyage avec Kamel, Prime etc des mecs que j'aime bien et que je connais <rire> mes premiers voyages disons que quand j'ai bouché le chiotte la première fois parce que j'avais bouffé épicé car nos amis coréens aiment bien bouffer épicé Bon, quand j'ai dû vider l'eau avec la merde qui déborde avec un, seau, avec un seau pour pas que ça fasse trop tricard, j'ai eu un peu honte, faut que je le dise. T'imagines, t'es avec des gars comme ça, et t'es là, tu détruis le chiotte. Franchement, j'ai rien respecté, et euh, je crois que c'était du coup bah, du poulet. J'avais bouffé euh, du poulet avec du riz et des légumes pour avoir l'intestin solide, pour pouvoir assumer. Et euh, Garcia ou Genesio Je sais pas. Je suis pas spécialement fan de l'un ou l'autre, mais si on regarde un peu ce qu'ils ont fait tout au long de leur carrière... Rudy, c'est vrai qu'on le bonne pour euh, de, de, de plein de raisons, mais bon, champion de France, euh, deuxième en Italie, finale d'Europa League, à l'heure actuelle, on est en quart de finale de LDC, même si ça n'a pas été la dinguerie niveau championnat. Je te dirais quand même que je pense personnellement, pour répondre vite fait à la question, que euh, Rudy Garcia est un meilleur entraîneur que, que Pep Genesio. Que va-t-il se passer pour la suite de en Zaccorolib, format full digital sans studio, reprise dans un studio en physique. en égale émission au full time. Merci. J'aime bien Zaccroulis parce qu'il y a mon nom dedans tu vois. Euh, bref, en dehors de ça, parce que bon si j'aime juste parce qu'il y a mon nom ça fait un peu mégalomane. Donc qu'est-ce qui va se passer Ça va reprendre à la rentrée en physique. En physique, normalement, donc sauf s'il y a un autre confinement, ce qui me fera passer en, en digital, normalement je devrais pouvoir reprendre en physique avec des nouveaux invités, faudra que je rajoute euh, une petite section dans l'émission parce que du coup je ne serai plus chez le stream donc j'aimerais bien apporter une petite modification, un petit plus à l'émission pour pouvoir faire en sorte que ce soit pas exactement la même euh, d'un endroit à l'autre tu vois mais je vais reprendre, à l'heure actuelle on est sur des négociations euh, pécuniaires mais j'ai trouvé un projet qu'on m'a proposé qui m'intéresse et où je pourrais avoir une belle case et euh, vous proposer une belle émission avec de beaux invités des Invités inédits, des personnes, euh, ça va me donner accès à des personnes que j'aurais peut-être pas eu euh, chez le stream. Et puis au niveau des invités, il euh, y, y avait chez le stream des gens qui me disaient Ouais, t'as pas peur qu'à un moment il n'y ait plus personne invité, mais je leur disais Frérot, l'émission je l'ai lancée en 2017. En 2017, il y avait des gens qui n'avaient même pas encore percé, qui serait plutôt intéressant d'avoir maintenant, tu vois. Je pense par exemple aux gens qui ont percé grâce à Fortnite, par exemple, si je pouvais avoir Kinstar tout de suite dans un accord au libre, je pensais que je pense que ça pourrait être intéressant. En 2018, quand je faisais des accords au libre, et ben Star pers enfin il mangeait sa crotte de nez, tu vois. Ah, ça va, je, je, je c'est pas méchant, mais ça, euh, il était pas hyper connu alors que Maintenant, tu vois, ça peut être connu Donc en fait, plus tu avances dans le temps, plus il y a des gens que ça peut être intéressant d'avoir Donc là où je veux en venir, c'est que je vais vous proposer une bête d'émission Avec un calendrier béton Des gens que ça va être putain intéressant À un moment, j'aimerais bien avoir Squeezie C'est quelque chose que, que ça, qui, qui me plairait Un des boss du YouTube français, forcément, je pense que ça peut être cool de leur parler Depuis que tu as percé dans ce milieu, quels sont selon toi les côtés positifs et négatifs d'être influenceur, youtubeur, être son propre chef, collab, voyage, machin. Bon, déjà j'ai déjà dit, hein, le mot influenceur il plus la merde, c'est un mot destiné aux marques, mais bon, influencer, je déteste ce mot, moi j'influence pas les gens, même si de temps en temps je fais des OP, c'est pas mon but, je suis créateur de contenu monsieur. Donc côté positif, côté négatif, bah côté positif, t'as pas d'horaire. Enfin t'as pas d'horaire. On va dire que tu manages ton temps à peu près comme tu veux. T'as pas de patron, tu te lèves le matin, euh, t'es à peu près tranquille, hein. c'est toi qui travaille comment tu veux. Au niveau de tes revenus, si as réussi à percer, bah, c'est plutôt confortable. Pareil pour les voyages et les collabs, euh, on va dire que euh, tu travailles avec des belles marques et en plus tu vis des choses que tu n'aurais peut-être pas vécues via un taf normal. Au niveau des points positifs, tu peux tout à fait t'accorder une période de deux semaines sans trop réimbranler, sans que ça t'impacte de fou non plus. Donc c'est aussi une belle qualité. Pareil, hein, l'année tu peux bouger, bref. Ça, c'est au niveau des points positifs. Après, il y a aussi de la reconnaissance, tu es connu, tu as des abonnés, des gens qui te soutiennent dans tes projets, tu peux te permettre de lancer des choses. Par exemple, un YouTuber, quand il est connu, il peut se permettre de faire des projets à côté et avoir une base de gens qui te soutiendront dedans. Par exemple, si un YouTuber est connu, il peut lancer une marque de vêtements et à côté, tu vas capitaliser sur ça. Bref, ça, c'est positif. Les points négatifs, c'est la capacité à s'autogérer. Euh, la régularité que ça te demande. Donc, ça te demande beaucoup, beaucoup de régularité, ce qui te met pas mal de pression sur les épaules. Donc, il faut sans cesse être créatif, se renouveler. Pareil, quand tu es streamer, faut être là quasiment tous les jours, sinon, euh, bah, tes stats baissent, tes baisse, etc. C'est un tout qui peut en faire flipper plusieurs. Mais globalement, en dehors de ça, il y a peu de points négatifs, même si le fait d'être toujours un personnage public et exposé, ça a des gros défauts. Euh, par exemple, il y a des personnes dans la vie, Bon, on est des humains, on fait tous des erreurs et quand tu es pas connu et que tu fais une erreur, globalement, tu te dis que tu peux euh, te repentir faire ton pardon, direct tu peux travailler sur toi-même pour plus la faire et globalement tu as peu de chances qu'elle finisse en public et que on te juge. Alors que quand es youtubeur, il y a une partie, alors je n'est même pas par rapport au drama actuel, tu vois, je ne parle même pas par rapport à ça, mais quand es youtubeur, il y a souvent des choses qui peuvent ressortir des années plus tard vis-à-vis -vis de toi. Et ça se trouve c'est des choses pour lesquelles tu as déjà fait un travail sur toi-même pour changer, pour lesquelles tu t'es déjà excusé en privé ou des choses comme ça. Et là tu te retrouves d'un coup, bam, tu vois, à te faire exploser en public, à te faire cyberharceler, tu vois, tout ça. Et... On va dire que c'est aussi un des points négatifs euh, de, du fait d'être connu. Mais bon, tu ne peux pas avoir que des points positifs. Donc, ça fait partie aussi du jeu. C'est quand le voyage en Turquie. Les vrais savent pourquoi je suis fier de mon crâne rasé, je pense pas que j'irai en Turquie. On m'a proposé, mais je sais pas si j'irai en Turquie, mais en tout cas pour l'instant je ne pense pas. Je suis bien avec ma petite boule à Z, frérot. Alors Radio Street pendant encore combien de temps Bah aussi longtemps qu'on veut, hein aussi longtemps qu'on veut moi personnellement, ça fait 21 émissions maintenant. On n'a pas fait le week-end dernier parce que d'une j'étais à Prague et deux, ça nous a... Enfin on voulait aussi prendre un petit dimanche de pause parce que bon 21. Radio Sex, on n'a jamais fait 21 émissions d'affilée comme ça sur plus de 4 mois. Donc jusqu'à quand Bah pour l'instant ça m'ennuie pas. C'est-à-dire que sur Radio Sex, à des moments, c'était un peu relou parce que plus on faisait des audiences, plus les gens avaient peur de venir raconter des histoires. Donc, paradoxalement, moins les émissions étaient cool. Même si on a fait de très bonnes émissions à 80 000 viewers, il y avait aussi ce problème de trouver des histoires. Alors que là, sur Radio Street, sur 21 émissions, je te dirais qu'il y en a deux qui n'étaient pas dingues. Voilà. Mais globalement, on galère beaucoup moins à trouver des choses intéressantes parce que l'impact de passer à l'émission est quand même un petit peu moins gros pour les viewers. Donc, pendant encore combien de temps Tant que ça m'amuse, tant que ça nous amuse, tant qu'on prend du plaisir à le faire, il y a encore des pistes de, de progression dans l'émission qui sont largement possibles. On n'a pas grandi trop vite, donc je suis euh, assez satisfait. Et euh, franchement, si dans un an, à la prochaine FAQ, il y a encore Radio Street, je n'en serai que très heureux. Donc, on pourrait s'attendre à Radio Street avec Kamel Prime, et côté à l'ancienne. Bah Franchement, moi, comme j'avais dit, Radio Sex ça s'était arrêté parce que euh, euh, motivation était tout pas plus hyper chaud pour le refaire etc. Radio Street c'était parce que euh, du coup euh, on était encore euh, motivé avec Joël et tout ça tu vois parce que quand t'es dans un groupe il euh, y a forcément des envies qui diffèrent tout ça donc euh, nous euh, avec Joël on aimait bien ce format de, de talk show enfin de talk show de Radio Libre etc donc c'est pour ça qu'on a continué euh, de notre côté moi je serais ravi je serais ravi de pouvoir euh, avoir Kamel euh, Prime Côté etc pour faire une petite édition euh, à l'ancienne tu vois maintenant encore une fois je sais pas si euh, euh, eux de leur côté ils auraient envie ils ont développé de beaux projets la Kakor fait de très belles choses en ce moment franchement je, je suis de loin et je suis très heureux pour les frérots Donc euh, j'oserais même, même pas demander Franchement pour être euh, parfaitement honnête Mais je suis pas sûr qu'ils seraient euh, hyper chauds, Simplement parce qu'ils sont passés à autre chose Je dirais qu'ils en ont fait euh, le tour Maintenant si j'avais l'assurance que ça les intéresserait Et qu'ils aimeraient bien venir pour une émission Sincèrement, sans aucun problème avec grand plaisir, ce serait une petite nostalgie. Pas le passage de flambeau, mais bon, ça rappellerait de très très beaux souvenirs. As-tu pour projet de faire les, des Radio Street en IRL Et, et si oui, peux-tu nous donner une date Alors déjà, il n'y aura pas de date, hein, simplement parce que c'est pas prévu pour l'instant, dans le sens où on en a déjà parlé. Euh, à un moment, on fera sûrement une IRL. Il euh, y a un autre truc que j'ai déjà dit plusieurs fois que je reprendrai, je pense, dans Radio Street. Ce euh, sera les micro trottoirs. Tout simplement parce que les micro trottoirs de la saison 2 de Radio Sex qui a été assez courte, mais c'était une idée que j'ai eue et euh, qui n'a pas été assez exploitée. Donc euh, je me dis j'aimerais bien reprendre mon idée qu'on n'a pas trop exploité pour Radio Street tu vois donc avec Aza, pour ceux qui suivaient la fin de, de Radio Sex c'était quand même assez cool donc on, je pense qu'on reprendra les micro trottoir et une IRL à un moment ça me plairait ouais. je pense qu'on en fera peut-être euh, une je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que Radio Sex était devenu moins bien à cause des IRL moi je dis que c'est bullshit parce que les IRL on a aussi fait euh, avec Joker avec euh, Mister V avec euh, Alka etc on a fait des émissions avec Broken on a fait des émissions euh, d'anthologie en vrai donc euh, personnellement euh, c'est un truc qui m'intéresserait non, ce serait euh, euh, quand même de temps en temps. Allez-vous rester en indé avec Radio Street ou commencer les partenariats comme avec l'ancienne radio Alors, il y a, euh, franchement, rester en indé, c'est quand tu n'es pas avec une boîte qui euh, travaille pour ton marketing. Et dans ce cas-là, nous, on est en indé. Genre l'émission est en Inde, il n'y a personne qui négocie les OP pour nous. Et euh, on risque à un moment d'avoir des partenariats. Je crois qu'il y en a un qui est dans les tuyaux à l'heure actuelle avec une série. Mais ça, vous verrez, ça risque de venir fin septembre. Si on veut pouvoir développer nos projets sans avoir à forcément, tu vois, mettre de notre poche ou euh, faire du crowdfunding via vous, euh, à un moment, si on veut financer des choses cool, on va devoir faire quelques petits partenariats sans bien évidemment que ce soit invasif, sans que ça change l'émission ou autre. Donc oui, ça risque de venir à un moment. Il y aura une petite partie commerciale pour Stonks, faire un peu d'argent et soit se le foutre dans la poche ou réinvestir pour améliorer la qualité de l'émission euh, je sais pas, faire euh, du merch un voyage, x, y, les possibilités sont euh, infinies et euh, on verra à ce moment là une fois qu'on aura les sous mais euh, ouais c'est là que tu, comment gères-tu ton entreprise et as-tu des jours dans de la semaine où tu ne t'occupes que des papiers et as-tu des conseils pour les petits youtubeurs streamers bah, déjà euh, gérer l'entreprise ouais franchement il y a des jours où tu fais que des papiers surtout les jours des, des factures, en fait moi je suis un con parce que j'ai des factures que je dois envoyer chaque mois tu vois pour pouvoir récupérer euh, mon argent mais moi je suis euh, j'ai une phobie administrative. Comme Jérôme Cahuzac, là, où je ne sais plus quel député qui avait fraudé euh, fiscalement et qui avait dit « Moi, j'ai une phobie administrative. » Dès que je dois passer à la poste, faire des papiers, etc., t'es sûr que je vais m'y prendre en dernier. Par exemple, au niveau des des factures. Euh, bon, moi, je gagne ma vie correctement, mais je ne mets pas énormément de sous de côté parce que à côté, j'ai quand même pas mal de dépenses parce que je redistribue pas mal. Par exemple, Z-Story, en ce moment, c'est mon côté investissement. Chaque vidéo me coûte pas mal d'argent. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que euh, je vis, je vis, je vis avec l'argent que j'ai. Puis une fois que j'ai plus d'argent, j'envoie les factures. Alors que si j'étais régulier et que j'envoyais mes factures de manière continue, j'aurais de l'argent de manière continue et jamais j'aurais une petite période où je suis là « Ouais, payez-moi, payez-moi » parce qu'au niveau de l'organisation je suis vraiment une merde donc oui ça m'arrive d'avoir des jours où je m'occupe que de papier et croyez-moi que c'est bien bien casse-couille mais ça fait partie euh, de la chose mais gérez mieux votre argent et gérez mieux surtout le côté administratif que le frère Ozak parce qu'un jour on va venir faire toc toc dans votre, sur votre porte et vous allez parler Tchécoslovaque et au niveau des conseils petit youtubeur, petit streamer je me permets de squeeze cette partie de la question, j'ai pas spécialement de conseil à donner. Faire du bon contenu régulièrement, c'est ce que Cyprien avait dit <rire> quand on lui avait posé cette question dans une FAQ. Je me permets de répéter euh, celle-ci régulièrement, régulier, c'est important. Tu suis activement quelle scène e-sport et laquelle tu préfères Dorian, mon frérot, Dorian pardon, qui est passé euh, dans Z-Story d'ailleurs. LOL, League of Legends, j'aime beaucoup, je suis fan de TSM, équipe américaine de merde qui vient de perdre 3-0 hier soir en playoff. Ça me casse les couilles. Fuck. Donc euh, j'aime bien League of Legends. Je suis euh, donc du coup les LCS. Euh, les LEC, de temps en temps les LCK le matin quand il n'y a, a que ça euh, en EU forcément j'aime bien G2 j'aime bien Vita, j'essaie de les français et j'aime bien la LFL, la LFL avait été critiquée lors de son lancement mais franchement je trouve que ça donne une bonne exposition à, à l'e-sport français, c'est une très belle chose et, et ça me plaît beaucoup et pareil pour la CACORP qui est en D2 et, et ça fait ça fait plaisir et je suis CSGO et CSGO je suis only Vita j'aime beaucoup Vita et, et, et ça me plaît, franchement CSGO je trouve ça un, un, un e-sport de ouf et je le suis depuis l'année dernière euh, au Major au Major qu'ils avaient, qu avaient lancé et que j'avais pu voir IRL quand j'étais allé à Berlin donc le Starlader Berlin ça c'est la... la serveuse qui est à la terrasse du café où je suis Où j'ai toujours pas pris le conso Je me suis posé vraiment comme un gros sac J'ai cru qu'elle allait finir m'interrompre Donc CS et LOL, ça c'est euh, ma drogue Et de temps en temps je suis la code de Warlig aussi Comment ça avance ton idée de déménagement en Corée Un jour Franchement je le dis un jour parce que je suis à un âge Je l'ai déjà dit 25 ans Où si j'ai envie de euh, voyager Je suis avec euh, une femme qui me soutient Qui, qui est prête aussi à, à bouger avec moi À l'heure actuelle j'aimerais bien avoir une expérience à l'étranger J'ai déjà eu quelques expériences pendant mes études Mais j'aimerais bien pouvoir aller euh, à loin. Dans un pays loin. Donc, peut-être dans un premier temps, ce sera en Europe, mais à terme, la Corée, quand je suis allé, j'ai eu un vrai coup de coeur, Franchement, un vrai flash, ça m'a parlé de ouf. Et euh, j'aimerais bien un moment le faire. J'ai vu les démarches à faire, j'ai vu les papiers qu'il y a besoin. Putain, mais wesh, on est, on est à San Andreas là ou quoi Comment ça <rire> Ça fait des grands bruits encore de bon matin. L'idée est là. À l'heure actuelle, j'ai encore un an à travailler pour mes émissions, D'accord au Libre, etc. C'est les seules choses qui me retiennent en France, parce qu'à l'heure actuelle, faire des vidéos et des streams, je peux les faire partout dans le monde. C'est aussi la chance que j'ai. Donc, je vais essayer de travailler mes émissions pendant encore un petit une petite année et je ferai le point en fin d'année prochaine en fin d'année prochaine je pense que je verrai soit pour faire le grand saut euh, en Corée directement donc j'ai vu les papiers que ça demande pour faire un PVT donc PVT c'est permis vacances travail qui te permet de rester deux ans dans le pays soit j'irai directement là-bas soit j'irai d'abord dans une capitale européenne ou dans une ville européenne qui me parle On est au, niveau des, au niveau des villes européennes Madrid Lisbonne Berlin Prague franchement il y a plein de villes qui me chauffent où je me rêvais bien où je me verrais bien vivre euh, sans aucun problème une petite année ou quelques mois Histoire de me dépayser et avoir une expérience d'autre chose. C'était une vidéo assez cool, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. Je tiens à vous remercier du soutien que vous m'accordez tous les jours. Vous êtes mes vrais frères, je vous porte dans mon cœur. Je dirais pas que j'ai les gens qui me suivent les plus virulents. Il n'y a pas de FCZAC, tu vois, comme on peut voir, euh, des Ultra K-Corp, des Ultra G-Corp, etc. Mais j'ai des gens qui me suivent depuis des années et qui me soutiennent. Et pour ça, bon, je sais pas s'il y a des membres du FCZAC, mais pour ça, je vous fais... Un gros cœur, vous êtes mes refs, je vous aime. Pour ma part, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Les 500 000 abonnés. Oh les vis, j'ai gagné 1 000 abonnés à la dernière fois que j'ai dit ça, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine les frères. Bisous.